et cette dissonance cognitive se résout par une soupape de sécurité qui s'appelle la masturbation et le porno. Tu es gentil, tu me lâches la bite, s'il te plaît tu... Comme il est de bon ton dans une société hétéro donc là, troisième critère du con, donc même lui, qui a quand même pas l'air d'être le parangon de la réflexion, donc il est sa propre antithèse, il infirme son propre article, euh, de façon poétique, sans le vexer. Je pense qu'on peut dire que sur la plage, il, il, il bronze sur le ventre, ou euh, dans un bar, il s'assied devant la porte, quoi. Voilà. C'est cela, oui, oui, oui, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.